Mon nom c'est Gilles Blas, aujourd'hui je vais vous parler de la création des sites internet et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de travailler avec des professionnels pour créer un site web pour vos entreprises. Donc de nos jours on a plus de 1,8 milliard de sites internet en ligne et ça c'est vraiment un nombre très considérable, ça veut dire qu'on a pratiquement un site internet pour quatre utilisateurs et pour ce faire, lorsque vous créez un site internet, vous êtes tout simplement noyé dans... Euh, l'ensemble de toutes ces personnes qui ont des sites web en ligne. Par conséquent, pour être en mesure de vous démarquer, vous devez prendre le temps de pouvoir travailler sur la qualité de votre site Internet et vous rassurer que votre site Internet non seulement respecte un ensemble de standards et que votre site Internet se démarque de la concurrence. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler avec des experts comme nous qui vous donnent la possibilité de pouvoir créer un site web qui respecte un ensemble de caractéristiques. Chez web nous travaillons avec vous pour créer un site web qui est non seulement performant, parce que la performance est un critère assez crucial lorsqu'on parle de création de sites internet. Donc, lorsque nous créons votre site internet, nous nous rassurons que votre site web est non seulement assez rapide et accessible n'importe où à travers le monde entier. La deuxième chose, c'est l'accessibilité et l'adaptation aux différents types de plateformes. Donc, nous, lorsque nous allons travailler avec vous, nous allons prendre le temps de non seulement travailler sur l'économie de votre site internet et se rassurer que votre site web est adapté aux téléphone mobile tablettes et, et ordinateurs de bureau. Et nous allons aussi travailler sur le facteur de sécurité. Donc la sécurité, c'est aussi très important en ligne, ce qui fait que nous allons par exemple installer des certificats de sécurité, nous allons nous rassurer que tous vos formulaires sont protégés et nous allons aussi prendre le temps de valider que la qualité du code que nous développons est vraiment euh, est à l'abri de tous les pirates informatiques. Et l'une des particularités de travailler avec nous, c'est que nous sommes une agence de euh, développeurs qui maîtrisons à la fois le développement des fonctionnalités et la création euh, de votre design. Ça veut dire que nous pouvons euh, aussi bien manipuler tout ce qui a trait à la solution que vous utilisez, comme nous pouvons aussi faire de l'intégration de votre solution. Donc, euh, ceci dit, si vous êtes une agence, une entreprise ou tout simplement un entrepreneur qui... Aimerait créer un site internet pour votre entreprise, je vous invite tout simplement à nous contacter et nous allons être en mesure de vous offrir un service de qualité. Je vous invite à consulter notre page de réalisation pour voir l'ensemble des sites internet que nous avons eu à développer pour les entreprises. Donc, mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web et je suis le président de l'agence Web Inc. C'est une agence qui est chargée de développer des sites internet sur mesure et des sites internet personnalisés pour les entreprises. Merci beaucoup et passez un exemple de journée à bientôt. Bye.